Bonjour, bonsoir, salut, c'est Geek. Et aujourd'hui, vidéo très spéciale, car euh... Je crois que j'ai eu un avant-première d'un nouveau jeu. Pas Enderic 2, ou non plus Fall 2, mais Among Us 2. Après au début, je me suis dit, bon, est-ce que j'ai un accès pour de vrai Et je pense que oui, parce que euh, je vais vous montrer ça tout de suite, parce que ça vient d'un ami euh, qui bosse là-bas. Et donc euh, là, on a tout simplement euh, pommi. E.M.P. et Daiko, je pense que Pomi c'est son pseudo et euh, Daiko machin truc c'est pour euh, son nom RP je pense. Donc là il me souhaite du anniversaire parce que c'était le jour de mon anniversaire et il me dit Je t'offre euh, le tout nouveau Among Us 2. Attention, c'est encore la bêta fermée, mais tu peux déjà en profiter grâce à tes super potes. Le message est tout dit, voilà, c'est le message. et en plus, renversant par Prout quand même, donc euh, voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise On va le découvrir. On va le découvrir. Donc nous voilà sur le jeu d'Among Us 2, édité et développé par Inerser Slot. Mais pas que, parce que on a aussi euh, PDSDA derrière, on a Form Software. Alors après, euh, je trouve que niveau graphisme, Ça a beaucoup changé. Pour l'instant, je vois pas le mode multi. Je pense que je dois être à l'étape du zéro du développement, donc euh, voilà. Peut-être que la mame a peut-être menti pour le mode multi. Bref. Commençons Je pensais avoir que le jeu était traduit en français, mais pas du tout. Donc déjà, là-bas, tu me fais chier que je dois le traduire par moi-même. C'est l'an 2134, notre vaisseau est directement importé dans un trou noir dans l'univers. Salut toi, Samantha Donc voilà, donc du coup, on a deux personnages déjà récurrents de la série, je pense. Kara et Samantha. Euh... Je suis bourré de... De... De... De noisettes Voilà, elle est bourrée de noisettes. Attends, est-ce que tu sens Qu'est-ce qui se passe Sérieux, tu n'entends rien du tout euh, ça, ça a l'air, euh, ça compte, euh, ça va pas sur nous là. <rire> euh, du coup là, on est sur le, enfin, le gameplay, donc évidemment là je le cache avec la même cam, mais euh, là on a de bonnes ici. Il faut que je relise ces deux pots, très bien. Oui mais comment je fais pour le relier Hop là c'est bon, donc il faut juste que je clique là-dessus. Donc le but, c'est de récupérer les morceaux pour, euh, oui bon d'accord j'ai compris le tuto. Et voilà, j'ai gagné. Bienvenue, la mécanique euh, vous parle, euh, on a des problèmes et tout. Bon, voilà, c'est le scénario de, de, de, des films vaisseaux euh, spéciaux, quand il y a un problème, c'est chelou. Ah, du coup, on a un nouveau personnage qui est le capitaine. Est-ce que vous allez bien et tout Donc voilà, c'est le truc habituel des, des films, comme je vous ai dit. Alors, Kamanta, alors je sais que c'est un jeu qui est fait par aussi des russes Peut-être que ça, euh, Kamanta, ça doit être tout simplement euh, la version russe Du coup, j'apprends quelque chose, du coup, c'est Kamanta en russe Ah, attends, on a un nouveau personnage, Asti Du coup, c'est un personnage euh, un peu spécial parce que... Euh... Voilà, elle a une épée rose En gros, elle, elle écrit dans son choix ce qui se passe Donc, euh, voilà, elle, rac elle raconte. Euh... Ouais, bon, par contre, pas mal le texte <rire> <rire> Car tu, tu trouves le bon moment pour... <rire> Franchement, moi, je, si j'avais de la version française, j'aurais pu vous traduire tout ça, mais... Pfiou, je pourrais pas mieux vous faire euh, le mais regardez, pas seul, voilà. <rire> Horrible. <rire> Donc voilà, là, ils sont en train de regarder euh, la, la caméra pour voir euh, ce qui se passe. Apparemment, il y a eu euh, un meurtre, euh, des choses comme ça. Donc je pense que, voilà, tout comme Among Us, c'est bien lié. Ok, du coup, on reprend le gameplay. Alors... Ah oui, bon, d'accord, il faut prendre la carte, je sais, j'ai compris. D'accord. Je... Et voilà. Euh, Galerie update. Bon ok super. Euh, j'ai une petite photo. Et en plus j'ai gagné la lettre P. <rire> Alors du coup, euh, pour euh, éviter de vous teaser euh, ce gameplay euh, exclusif quand même, euh, J'ai décidé de remplacer cette image de Darkos. Alors, du coup, euh, pour résumer le gameplay, là, euh, elle est en train de euh, regarder la, le retour de caméra. Donc, euh, du coup, là, on peut voir que l'ayenne a profité euh, de caresser euh, le, le point faible de, de l'ayenne. Bon, là, du coup, alors, oui, euh, là il y a la dame qui, euh, qui est. qui est surpris, hein, parce que voilà, c'est voilà c'est le, le, le monstre qui l'a attaqué par derrière. Euh, voilà, donc là ils sont en train de faire report. <rire> ah, docteur. La docteur qui est. qui est pas mal. Je <rire> savais pas si c'était un nouveau rôle dans Abogas. Mais je suis sûr c'est elle la traite en fait depuis le début. <rire> Réveille-toi. Euh travaille toi et... Ah, je connais Putain, ils sont trop forts à mon Gus à faire mettre une référence à Half-Life 2, putain. Ah d'accord, je... je comprends mieux pourquoi c'est un jeu russe, parce que, voilà. Ah ouais, mais du coup, mon contenu va pas être diffusé en russe. Ah, oh, fait chier Putain, pourquoi j'ai lancé un jeu comme ça aussi Alors voilà, donc là, un nouveau gameplay euh, que je préfère mieux pas vous le censurer. Donc là, c'est euh, la partie où on doit tirer sur les vaisseaux. Donc voilà, là, ils vont faire la référence de... Euh... De, merde quand il s'appelle ce sting c'est que là du coup ils vont faire euh, le ils vont, ils vont côté le sang et euh, tout simplement à euh, voir si euh, le sang va interagir et, et savoir qui est la hyène entre le lot on va voir ce qu'est ce qui se passe ah du coup là on a tout simplement euh, le docteur qui, euh, qui, est, qui est en train d'analyser en, en expérience ce qui se passe donc euh, déjà on peut dire que le docteur finalement c'était pas la, la petite coquille <rire> c'est peut-être la mauvaise description que j'ai dû dire avant. <rire> sa, sa meilleure ah ok, c'était sa meilleure amie du coup, euh, au Docteur Astin. C'est vrai que j'ai oublié quelque chose de très important d'ailleurs, euh, c'est le fond vert. Non, parce que comme ça, ça, ça vide euh, à ma famille euh, qui, spoil, euh, qui se fasse spoil le gameplay. Donc apparemment ils ont trouvé euh, des morceaux du corps euh, du Docteur, donc... Euh... <rire> ah, elle, elle rebelle un peu, car elle <rire> Alors, du coup... <rire> <rire> on a tout simplement kara euh, voilà je cherchais son nom euh, qui euh, est attaqué par surprise par yen voilà c'est tout ce qui fait que je dis euh, du coup là on est avec euh, asti donc euh, je pense que là c'est pour l'aider à, à la remettre confiance parce que elle ne croit pas donc du coup on est là pour l'aider à la remettre confiance voilà on la remet confiance euh, euh, avec des dialogues tellement d'amour comme euh, euh, t'inquiète pas doc c'est a disparu mais euh, on est là pour tous se protéger les uns envers les autres, voilà. Et là, ça s'est terminé euh, avec la grande révélation, quoi. C'est elle, là. <rire> non, en vrai, je vais imaginer ce scénario, mais je pense pas que ce soit ça, quand même. Oh, là, ils sont en train de négocier pour la faire escurrer, les deux autres, là. Oh Elle a dit Elle a dit Elle a dit Putain Oh, je peux terminer la vidéo à, ce, à, ce, à cette fin-là. Elle a dit mon Us. Putain, mon Us qui dit Among mon Oh Putain mais c'est merveilleux mesdames et messieurs putain ah, elle est déjà morte Samantha bah dis donc Tiens tiens tiens <rire> C'est vrai que là elle est un peu dans la merde Kara euh, parce que si euh... Si elle était à chaque fois tout seul avec le docteur ou à Samantha euh... oh, Ouais ouais d'accord là c'est vraiment les dispute Oh Ah Steve si, la, la bro Je savais qu'il fallait, qu fallait que je fasse confiance à elle Heureusement qu'on s'est liens d'amitié tout à l'heure <rire> Ah tiens tiens tiens ils sont plus que deux là Oh elle va le trahir Mais je sais pas pourtant je l'ai ai aidé à euh, tout ça quoi Euh ça fait mal euh, on a besoin d'être sauvé Qu'est-ce qui s'est passé Captain Oh shit Je le savais en même temps Asti qui, qui fait un peu le rôle du euh, Mais putain t'as tué ma meilleure amie et tout etc Putain le... Bon, après, c'était les autres scénarios. <rire> Alors, du coup, là, on a le, le capitaine. On va, la... on va la soigner, comme on dit, comme euh, sur la... tout à l'heure, parce qu'elle s'est fait mal. Hein. On lui donne un... un super soin ultra max là. Donc, on, là, on l'injecte à fond. À fond, là, on se dit, allez, vas-y, il faut la sauver à vie. Et voilà. Là, euh, on l'a soigné. Là, on l'a soigné, on a gagné euh, la partie. -là. <rire> Bienvenue, Asti. Je ne t'entends pas. Cliquez sur le bouton. Parlons. Et de communiquer avec la méchante, quand même. C'est ça, le truc. Avant, j'ai toujours aimé... Genre de truc, c'est à dire que bon, vu que c'est une traître, je vais essayer de la contacter quand même. <rire> ouf, bah dis donc, quel, quelle euh, difficulté dans ce jeu Ah oui, encore un nouveau gameplay. Ah, oh, cliché Oh mon dieu, les classiques du cinéma ont tellement de clichés <rire> Ah, pas mal ça, cette punchline. Oh putain <rire> la, la strat de ouf, hein. Allez, j'attire tous les boutons. Allez, c'est en une seule run, hein. que j'aurais pu gagner plus de temps si je l'avais fermé ça. Je vais demander à speedrun.com euh, si on peut speedrun ce jeu. <rire> le speedrun c'est fait. Bim. Là, on a enfin attaché Asti. Euh, on va le faire ce qu'elle mérite, quoi, depuis le début, en fait. Et là, euh, on la tapasse, quoi. On la, on, on la fight, quoi. Là on, là, on est en train de la convoiter. là. Et là, le finishy. Là, ça va être la, la finale la smash, comment on dit. Voilà. Elle a pris la sauce, comment on dit. Hein. Bref, mesdames et messieurs, nous avons enfin battu Among Us 2. Je vais faire mon avis personnel dès maintenant. En tout cas, une seule chose à dire, va te faire foutre la main, juste. Après des années de développement, il est enfin là. Pensant comme une blague, finalement ce jeu est une révolution du gaming. Au niveau du scénario, on suit l'aventure de Kara. Une jeune astronaute qui raconte son aventure dans son journal de bord. Elle raconte toute l'aventure depuis le début. Elle est accompagnée par son amie, Kamanta. Qui, après une discussion intéressante, commence à sentir quelque chose d'étrange dans le vaisseau. Avec son scénario des plus grands films science-fiction, nous pouvons admirer des références culturelles à la aristique marine Qui est bien sûr fait par le même studio. Quel hommage. Pour le gameplay, c'est de l'échange textuel avec des parties de plateforme et sans oublier les gameplays des tâches des innocents. Je n'ai pas eu le temps pour découvrir le gameplay de l'imposteur qui doit être intéressant. La grande évolution dans ce jeu, ce sont les graphismes. On sent la qualité de la RTX dans ce jeu, même en 4K. Surtout, rien qu'en voyant les animations des interactions entre les joueurs. Après, le son ainsi que la musique Très silencieuse pour ma part, mais calme et va dans l'ambiance. Malheureusement, on voit quelques petits défauts, comme le bug des portes qui vous fait mourir. Mais j'espère que les développeurs pourraient s'occuper de ceci, comme certains succès qui ne marchent pas. Mais enfin bref, si vous voulez découvrir ce jeu avant le mode online, je vous le recommande très fortement. Ce jeu m'a fait changer ma vie, et j'ai très hâte de jouer avec mes meilleurs amis. Comme on dit, plus on est, plus c'est le fun. Mon sincère avis, Hugo. PS, promis, je me suis pas masturbé.